Je suis euh, Daniel Boursier, et je suis juriste de formation. Euh, J'ai, tout, durant toute ma carrière, été intéressée et euh, suivi la question de l'évolution et de l'impact des technologies de l'information dans le monde du droit, et de l'administration en général. Le droit de propriété intellectuelle, euh, comme son nom l'indique, c'est d'abord un droit de propriété. Le droit de propriété en France est, est sacré, date de la Révolution, c'est un droit et même c'est une liberté. Et le droit de propriété intellectuelle, c'est euh, le droit, en fait, pour l'auteur, euh, d'être protégé à la fois du point de vue de la valeur économique de ce qu'il produit, cest d'en tirer un certain profit. Et de l'autre côté, du côté des droits de la personne, il a droit à être protégé, euh, ce qu'on appelle le droit moral. Par exemple, il a le droit de divulguer euh, quand il veut son œuvre. Il n'est pas obligé de le faire, il a droit à son nom bien sûr, il a droit au titre qu'il a fixé, euh, et il a droit aussi à l'intégrité de son œuvre. Le droit d'auteur, justement, qui est un des droits de la propriété intellectuelle, les deux autres, visiblement, n'intéresseront pas les étudiants, le public, c'est le droit des marques et le brevet, quoique le brevet puisse intéresser. Mais là, on ne occupé que du droit d'auteur, qui est le troisième droit de la propriété intellectuelle. Alors, le droit d'auteur, effectivement, comprend une partie, j'expliquais précédemment, une partie droit de la personne, l'intégrité de son œuvre, le, le, il a le droit au titre, euh, il, a droit aussi, euh, euh, il a le droit de repentir, il peut retirer son œuvre. Et puis, de l'autre côté, vous avez le droit patrimonial, le droit économique euh, sur sa production. C'est-à-dire qu'il a le droit d'en tirer un certain profit. Un contrat euh, d'auteur ou un contrat d'éditeur, c'est presque la même chose. Enfin, c'est un contrat. Euh, que signent deux parties, justement, d'un côté l'éditeur, de l'autre côté euh, l'auteur, et ils vont se mettre d'accord, sauf que très souvent c'est un contrat, on va dire, d'adhésion, hein, et que euh, donc euh, l'auteur a tout intérêt à lire euh, bien, comme il faut, les, les, les quatre ou cinq pages du contrat. Et ça, c'est pas... Évidemment, très facile. En général, l'auteur regarde euh, le pourcentage éventuellement euh, qui va toucher. En cas d'article, il n'y a pratiquement euh, jamais de, de pourcentage ou de droits patrimoniaux. Hein. Même à la limite, c'est plutôt le contraire. Hein. Alors, moi, je dirais ce qui est important pour un chercheur, c'est de savoir d'abord si les autres sont d'accord. Les autres auteurs, s'ils sont plusieurs, mais en science, il y a beaucoup d'auteurs, d'articles qui sont signés par plusieurs auteurs euh, savoir exactement les auteurs qui ont participé à cet article, les citer vous savez il y a des ordres de priorité et ça c'est très important, il faut qu'ils se renseignent dans son laboratoire donc quels sont les vrais auteurs de cet article et la deuxième chose c'est éventuellement est-ce qu'ils euh, euh, est qu ont envie d'être publiés tous et éventuellement sous les mêmes conditions à savoir en accès libre ou en accès contrat d'auteur. En général, euh, un éditeur vous demande l'exclusivité. C'est-à-dire qu'en en fait, quand vous signez avec cet, auteur, avec cet éditeur, vous ne pouvez pas euh, en fait, signer avec un autre éditeur, ce qui paraît assez logique. Euh, ça veut dire que vous lui cédez tous vos droits, euh, à l'exception bien sûr du droit moral, puisque ce droit est accessible, inaliénable, etc., tout au moins dans le droit à notre droit à nous, et euh, vous lui cédez en fait euh, le droit de reproduire l'œuvre euh, suivant les conditions euh, de l'entreprise. Hein. Donc c'est ce droit-là que vous lui cédez, c'est-à-dire comme vous pouvez le faire, vous pouvez le faire euh, par vous-même, vous pouvez publier par vous-même. C'est tout à fait possible. Mais là ce que vous faites avec quand vous prenez un éditeur, c'est que vous lui confiez le droit de publier. et c'est sur ce droit là que euh, cette activité là qu'il va justement en compensation vous prendre euh, se rémunérer et ensuite signer avec vous des droits euh, de valorisation. Très souvent, les auteurs considèrent que le contrat... Ils sont tellement contents d'être publiés. Et puis, deuxièmement, ça leur fait un peu tourner la tête, quelquefois, au, au point qu'autant ils sont capables de négocier avec leur opérateur de... De, de télévision etc mais il ne discute pas avec l'éditeur c'est très très rare, donc en fait il considère que c'est un contrat d'adhésion, ce qui est faux c'est un contrat que vous pouvez tout à fait négocier si vous, avez, vous avez, voulez quelque chose, vraiment le faire passer là vous le, faites, vous le négociez, mais si en plus vous voulez pour des raisons x, y, z y compris des positions de principe négocier certaines choses avec lui, vous pouvez toujours essayer en tout cas sachez qu'un contrat c'est deux parties, c'est à dire que les deux parties le négocient et théoriquement au même niveau les auteurs peuvent négocier des contrats, d'abord il faut isoler euh, les, les, les articles qui sont particulièrement intéressants. Euh, il y a notamment la partie de savoir euh, si on change de support, euh, c'est-à-dire on passe du papier à la numérisation. Euh, moi je conseille fortement de demander un deuxième co contrat, ce qui est tout à fait faisable depuis euh, plusieurs années. Maintenant euh, on isole ce qui était du numérique et ce qui était du euh, papier traditionnel. effectivement, le statut des figures, des photos, etc., euh, et pose des problèmes particuliers. À savoir que l'éditeur considère que c'est un travail supplémentaire de, de, de travailler des figures, et très souvent, il considère que le travail qu'il fait, en fait, fait que l'œuvre carrément lui, a, lui, lui appartient. Alors, il euh, c'est très difficile euh, de refuser. Et puis, euh, la dérive de ça, comme un petit peu gênante, c'est qu'il peut éventuellement prendre et isoler les différentes figures, images, etc., photos, et pouvoir éventuellement faire des banques de données avec. Donc, vous voyez, ça peut poser un problème. Alors, euh, effectivement, de toute façon, vous avez une marge de négociation extrêmement étroite, mais en tout cas, il faut poser la question de savoir euh, qu'est-ce qu'il qu sera fait des figures, euh, etc., et euh, qu'est-ce qu'il sera fait du texte Les données dans le domaine de la science, c'est actuellement un sujet euh, extrêmement sensible, complexe, et beaucoup de gens s'y intéressent. Je veux dire, le COMETS, qui est le comité d'éthique du CNRS, est en train depuis euh, plus de deux ans, et je pense que l'avis qui va sortir va sortir en mars, donc euh, c'est un énorme travail euh, du COMETS depuis deux ans pour essayer d'éclaircir cette question de, euh, dans un monde ouvert, finalement, euh, qu'est-ce que peut faire et qu'est-ce que doit faire le chercheur, le jeune chercheur Parce qu'il a quelquefois même des. Comment dirais-je Des injonctions paradoxales. <rire> D'un côté, on lui dit. Ouvrer, il faut circuler, faire circuler, même pour lui, mais aussi ses institutions, le poussent aussi à, à faire connaître les travaux, ces, ou ses travaux. Donc, il y a cette injonction-là, et de l'autre, il y a « mais faites attention, euh, euh, il faut quand même que protéger votre œuvre », etc. Donc, ces deux injonctions sont particulièrement difficiles dans le domaine des données. Alors, je vous signale qu'au départ, les données n'étaient pas protégeables par le droit d'auteur. Les données étaient considérées comme des faits. Et vous voyez, on n'en est plus du tout là, les données, d'abord à cause des banques de données, bien sûr, mais les données sont devenues assez fondamentales. Elles ont leur propre autonomie, on va dire, elles vont circuler toutes seules maintenant, avec euh, éventuellement un jeu de données, euh, et vous connaissez l'ère des, des big data. Donc le problème des données va se poser de plus en plus dans le domaine scientifique. Pas protégeable, mais de plus en plus quand même, parce qu'on s'aperçoit que les données sont de moins en moins séparable du travail, et que d'autre part, <coughs> si euh, euh, on ne peut pas euh, à la fois euh, vérifier euh, l'hypothèse et euh, du scientifique en, en ayant en même temps les données qui ont permis de faire cette expérience, euh, la plupart des éditeurs ne, ne voudront pas publier. Donc vous êtes pratiquement, et vous serez de plus en plus obligé de publier les données. Ça c'est un vrai problème, donc il faut leur trouver un statut à ces données. Et euh, c'est le travail qui est en train d'être fait. L'histoire des licences Creative Commons est, est assez intéressante parce qu'elle explique ré réellement euh, pourquoi on en est là actuellement. Alors voilà l'origine. Euh, ouais, euh, il y avait une loi qui était en discussion euh, aux États-Unis et dont le but était de prolonger la date d'entrée de l'œuvre dans le domaine public. Euh, et cette, euh, cette durée était de euh, 50 ans, traditionnellement. Mais euh, Walt Disney et ses consorts, les ayants droit, on va dire, de Walt Disney, voyant la date d'échéance de 50 ans arriver, ont fait un lobbying assez fort auprès euh, du Congrès américain en disant on voudrait que euh, la durée de 50 ans soit allongée à 70 ans. Et finalement, il y a eu un, effectivement une proposition euh, de, de loi, et cette loi est passée. Alors, euh, il y a eu beaucoup d'émotions dans un certain nombre de milieux, on va dire californiens, du côté de l'Africulture. Euh, alors, c'était à la fois des juristes, mais aussi des hackers, il y avait aussi des entrepreneurs, il y avait des informaticiens, etc., euh, beaucoup de chercheurs aussi se sont émus et notamment Laurence Lessy, qui est un, je, un professeur de droit d'auteur euh, a, avec tous ses amis, euh, constitué un dossier assez énorme euh, parce qu'il voulait aller devant la Cour suprême contester la légalité de cette loi. Et au bout de deux ans, de trois ans de travail, donc euh, finalement la Cour suprême euh, a retoqué euh, la demande et euh, ben, la loi finalement a été considérée comme valide, applicable, etc. Alors cette masse de travail euh, a quand même suscité un émoi et puis tout un réseau euh, euh, de gens extrêmement favorables à, à une modification plus radicale du droit enfin, ra d'auteur parce que là on était plutôt du, de l'autre côté, c'est-à-dire le renforcement euh, des droits d'auteur, aux ayants droit. 70 ans après la mort de l'auteur, vous voyez, on n'est même plus aux, aux petits-enfants. Euh, alors, donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que euh, ils ont eu l'idée, particulièrement Laurence Lessig a eu cette idée de lancer ces licences Creative Commons. À partir des travaux qu'ils avaient faits, de toute cette recherche, ils l'ont d'abord lancé aux États-Unis, puis finalement, ils s'étaient aperçus que euh, beaucoup de pays voulaient aussi euh, que cette licence générique soit traduite dans leurs propres droits. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré à, dans les années 2002 à Paris et qu'on a discuté, on a déjeuné ensemble et que finalement, l'idée est arrivée de faire un chapitre français Creative Commons. Et l'idée, c'était de traduire cette licence qui était quand même colorée de droit américain, en, en droit français, et surtout de la traduire. Et c'est comme ça qu'actuellement, on est à peu près à 70 pays au monde, 75 pays maintenant, euh, qui, ont traduit, euh, qui ont traduit ces licences et qui sont parfaitement applicables et légales dans leur système juridique. Les licences Creative Commons, euh, comment les situer dans ce, dans ce paysage Alors, on a parlé du du, du contrat avec l'éditeur, on a parlé du dépôt euh, dans, le, dans les archives. Il y a un troisième point qui est important, c'est que euh, à quel moment vous allez en, plutôt en amont d'ailleurs, décider de, de, de quel... Euh, contraintes, vous allez vous libérer de quel euh, droit vous allez libérer pour permettre justement la circulation de la connaissance. Et là, c'est le rôle des licences. Alors ça, c'est un, un autre point. Moi, je pense que les licences, il faut les rattacher aux archives ouvertes. Il faut aussi les rattacher au contrat euh, avec l'éditeur parce que certains, auteurs, euh, certains éditeurs acceptent éventuellement, ils sont plutôt rares, euh, de négocier avec des licences. C'est extrêmement rare, mais ça, ça peut se trouver encore. Hein. Alors, euh, maintenant, euh, pour euh, archiver votre, votre article, votre publication sur un fonds comme HAL, euh, il n'est pas nécessaire de rajouter en fait, euh, une licence. Alors, quel droit s'applique quand il n'y a rien eh C'est le droit d'auteur classique, c'est-à-dire un droit relativement, qui est protecteur, bien sûr, mais qui... Euh, empêche aussi un certain nombre de circulations de votre œuvre, si vous voulez qu'éventuellement elle soit reprise euh, dans certains aspects, etc. Donc moi, ce que je propose euh, fortement, euh, c'est que quand vous commencez, quand vous vous mettez sur la plateforme de Hall, vous choisissez euh, le type de protection en plus du droit d'auteur. Que vous voulez accoler à votre œuvre. Par exemple, est-ce que vous voulez euh, qu'elle soit euh, non modifiée Alors vous mettez euh, effectivement la licence euh, l'option de la licence Creative Commons ND. Euh, si vous voulez euh, qu'elle circule mais aux mêmes conditions euh, que vous voulez, vous avez mises au départ, vous prenez l'option SA. Si vous voulez surtout pas que ce texte là soit commercialisé, vous mettez l'option NC. Mais en plus de ça, si vous vous mettez sur les licences Creative Commons, en plus de ces options, vous, avez, vous vous rattachez à une communauté où vous permettez aux gens quand même le droit, de vous leur donnez vos droits fondamentaux qui sont euh, le droit de reproduction, le droit de représentation, voire le droit d'adaptation sur, euh, sur votre œuvre. Donc vous vous situez euh, par rapport aux droits d'auteur mais en élargissant les droits que vous voulez confier à la communauté. Et effectivement, ça, ça veut dire, alors certaines personnes considèrent que leur travail est, est trop sensible. Euh, pour euh, être publié. Vous pouvez toujours mettre un embargo. Vous pouvez dire que, par exemple, la, la licence fonctionnera à partir d'une certaine date, etc. Vous avez une possibilité de jouer avec euh, les licences Creative Commons. Mais sachez que ces licences, vous pouvez d'ailleurs les consulter euh, sur un site qui s'appelle creativecommons.com et euh, vous choisissez, je crois que c'est assez bien expliqué, vous choisissez l'option qui vous intéresse et puis en ligne, vous mettez cette métadonnée, cette, cette donnée qui permettra après éventuellement, non seulement sur les archives, mais d'une façon générale sur l'ensemble du web, euh, permettra donc à des futurs utilisateurs d'utiliser votre œuvre, de parler, de, de la faire circuler aux conditions que vous avez données. Voilà, C'est une sorte de gentleman agreement et, euh, auquel euh, la plupart des gens se conforment. On n'a pas eu vraiment de problème sur ces licences, pas de contentieux pour l'instant. Un premier conseil pour donc un, un jeune chercheur, on va dire, qui veut publier, le premier conseil que je donnerais, c'est de, de faire attention dès le départ, c'est-à-dire en amont, à ce qu'il veut faire de son article. D'abord, on n'est jamais obligé, obligé de publier un article. On peut aussi attendre pour le publier, ne pas se précipiter pour le publier. Je sais que « publish and perish », mais quand même. Et moi, je dis qu'à ce niveau-là, il faut, dès le départ... Euh, choisir une licence Creative Commons. Dans la plupart des cas, dans beaucoup de cas, on va dire, les éditeurs acceptent. Et vous savez que le, le site Sherpa et Romeo euh, donne euh, des modèles de, euh, de contrat. Et vous pouvez très bien connaître la politique d'un éditeur vis-à-vis -vis justement des licences Creative Commons. A, quelquefois, c'est explicitement dit. Euh, et ça, je vous conseille de, de choisir aussi l'éditeur en fonction de sa politique euh, de publication. C'est aussi une façon de dire... Euh, moi je ne veux pas non plus publier n'importe qui, il y a des très bonnes revues qui sont chères pas et qui acceptent justement euh, les licences et tout. Je crois que ça peut être intéressant pour un jeune chercheur de se poser la question de savoir s'il veut être un chercheur traditionnel, euh, se faire protéger par le droit d'auteur, ce qu'il a tout à fait le droit de faire, ou s'il veut tenter quelque chose, peut-être pour le, le, être mieux connu aussi, parce que le but de, des licences Creative Commons c'est quand même de faire circuler plus facilement les œuvres. Hein, c'est essentiellement l'intérêt quand les musiciens se mettent sous Creative Commons pour leurs premières œuvres, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucun public au départ, que s'ils ne font pas circuler leur œuvres, on ne les connaîtra jamais. Peut-être qu'en science, c'est un peu différent. Mais vous voyez, donc le premier conseil, euh, de faire très attention euh, à, éventuellement, si vous voulez renoncer à certains de vos droits, choisissez une licence, comme une licence Creative Commons, mais avant de discuter avec, euh, avec l'éditeur.